pas ici aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue à cette présentation du projet DJU. Aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2023 et euh, nous allons parler ce soir de ce projet magnifique qui a vu le jour depuis 2019 et déjà après trois ans d'exercice, l'entreprise a des résultats magnifiques et intéressants. Nous allons donc aborder ces différents résultats et perspective dans la présentation que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour commencer, il faut savoir que aujourd'hui, pour pouvoir avoir du succès, il faut être à mesure de surfer sur la vague de changement. Et votre chance aujourd'hui est celle que vous avez de pouvoir rejoindre le club, le cercle d'élite. Des investisseurs en intelligence artificielle et blockchain de DigiU. Avant de pouvoir entrer en plein dans, dans ces différents sujets, j'aimerais que nous revoyions ensemble ce cadran du cash flow de Robert Kiyosaki que la plupart connaissent. Euh, ceux qui commencent un développement personnel et aspirent à faire de grandes choses, à gagner beaucoup d'argent, doivent connaître ce cadran du cash flow. En réalité, il divise le monde en quatre catégories. Tout d'abord, nous avons les employés, qui sont ces personnes qui, euh, généralement, euh, ont un emploi avec un employeur, bien évidemment, qui reçoivent un salaire à la fin de chaque mois. Souvent, ils sont en CDI et se, re, et se confortent dans cette pseudo-sécurité euh, sociale qu'ils ont. Et pourtant, cette sécurité sociale, en réalité, c'est un piège. Le deuxième, la deuxième catégorie de personnes sont les travailleurs autonomes, ceux qui donnent leur temps également pour de l'argent. Ces personnes sont indépendantes. Je prends par exemple ici les gens qui travaillent comme des plombiers, euh, comme des électriciens. Ce sont des gens que on, à qui on demande, euh, on demande du temps pour pouvoir leur donner de l'argent en fonction du service qu'ils rendent. Et la troisième catégorie, ce sont les entrepreneurs. Ce sont des personnes qui dirigent un système. Ils ont mis sur pied une entreprise qui fonctionne avec un système et ce système-là, c'est ce qui leur apporte de l'argent. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des investisseurs. Aujourd'hui, il faut savoir que si nous sommes dans ce webinaire, c'est parce que nous sommes des investisseurs. Nous voulons être des investisseurs. Ce sont des gens qui… La seule chose qui travaille pour leur donner plus d'argent, c'est leur argent. Vous voyez, donc vous mettez votre argent pour avoir plus d'argent et ce sont ces personnes qui réellement atteignent généralement la vraie liberté financière parce que dans la liberté financière est la liberté, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de donner leur temps pour pouvoir avoir de l'argent. Alors le décor étant donc ainsi planté, lançons-nous donc dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, euh, bien évidemment, avant de commencer, je suis Donatien Girard, assistant du représentant national de DjU au Cameroun et aussi euh, j'ai le statut de D7 dans le programme de partenariat de DjU et je suis investisseur dans ce projet depuis 2019. Alors, focus de ce, de ce webinaire. Ce soir, nous parlerons de quatre points intéressants afin de vous permettre de comprendre la merveilleuse opportunité qui s'offre à nous. Nous commencerons par parler de l'investissement dans les tendances. Ensuite, nous enchaînerons avec les savoirs, avec le, avec le fait de savoir où et dans quoi est-ce que vous devez investir. Puis nous verrons effectivement c'est quoi l'écosystème du DJU et comment maximiser donc les opportunités qui s'offrent à nous dans cet écosystème. Alors, investir dans les tendances, commençons par le tout début. Qu'est-ce que c'est? Investir dans les tendances, en fait, consiste à placer son argent dans des actions, des secteurs ou des marchés qui devraient connaître un essor constant à l'avenir. Une tendance définit l'orientation générale d'un secteur. L'investissement dans les tendances repose sur l'idée... Il y a des quelqu'un qui veut entrer. L'investissement dans les tendances repose sur l'idée que si un secteur est généralement à la hausse depuis un certain temps, alors on peut s'attendre à ce que la tendance se poursuive. Imaginez ceux qui ont investi dans le Bitcoin, qui ont compris la tendance de la crypto-monnaie, la tendance des monnaies numériques depuis 2010. Aujourd'hui, les tendances de la crypto-monnaie depuis 2010 et aujourd'hui des monnaies numériques. C'est une tendance qui est de plus en plus forte et qui est en train de quitter les tendances vers la réalité quotidienne. Et ceux-là qui ont pris le pas depuis très longtemps, aujourd'hui, sont moins riches, ont énormément d'argent parce qu'ils ont compris dans quoi il fallait qu'ils mettent leur argent. C'était la tendance. Et c'est même toujours la tendance. Alors, pour réussir à investir dans les tendances, il est donc essentiel d'être en mesure d'identifier une tendance croissante. Afin de pouvoir le faire, donc, il va falloir faire des recherches, avoir envie de changer quelque chose, avoir envie de faire plus d'argent, avoir envie de changer sa situation actuelle, faire des recherches sur Internet, sur Google, sur YouTube, pour comprendre quelles sont les tendances et savoir où mettre son argent. Alors, de nombreux outils sont disponibles pour analyser les, les tendances, comme ce comme que je viens de vous citer. Les tendances qui sont en vogue aujourd'hui partout, toutes les grandes multinationales en parlent. C'est l'intelligence artificielle, euh, la blockchain, le métaverse, nous le savons très bien. Les grandes entreprises comme Meta, Meta euh, l'ancien Facebook qui est devenu Meta aujourd'hui, a dû changer son nom en Meta parce que l'objectif actuellement, c'est de pouvoir créer leur propre métaverse. Donc, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est-elle en vogue donc aujourd'hui? La hausse croissante, la, la, la croissance rapide, des données que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas citer combien à, sur combien de sites internet les gens s'enregistrent aujourd'hui, combien de sites internet nous demandent nos adresses email, nos noms, nos prénoms, etc. Toutes ces données-là font que l'intelligence artificielle aujourd'hui est en vogue. Les utilisations commerciales de l'intelligence artificielle se multiplient rapidement, très rapidement. D'ailleurs. Avec notre smartphone aujourd'hui et nos tablettes, nos téléphones, nos, nos ordinateurs portables, on peut comprendre clairement que l'intelligence artificielle a déjà pris notre monde. On ne peut plus s'en passer. On ne peut carrément plus s'en passer. Je me souviens, j'essaie je, je, de taper un mot sur mon... mon mon, mon, mon clavier et le, la machine me propose, me propose des multiples mots qui ressemblent à ce que j'ai envie de taper. Même si j'ai fait une erreur, je n'ai qu'à choisir le mot et j'envoie. Donc, tout ça, ce sont des effets de l'intelligence artificielle. Les acquisitions et les financements de l'intelligence artificielle augmentent rapidement. Alors, comment savoir donc où est-ce que vous devez investir votre argent afin de faire un investissement smart? Alors, voici donc comment choisir la bonne société pour vos investissements. J'espère que si vous pouvez continuer à appeler les gens pour qu'ils nous rejoignent dans le, le, le Zoom, parce que nous allons dire des choses intéressantes aujourd'hui. Alors, voici le guide pas à pas, en quatre étapes, pour savoir quelle est l'entreprise dans laquelle vous devez mettre votre argent. Le premier élément, c'est le fait que la compagnie est une idée neuve, fraîche et révolutionnaire. Donc, lorsque quelqu'un vous présente une entreprise, posez-vous toujours cette question. Qu'est-ce que cette entreprise apporte de nouveau? Qu'est-ce que cette entreprise vient changer et qui apporte de la plus-value au monde entier? Voilà la première question. La deuxième question, c'est est-ce que la compagnie a une nouvelle technologie qu'elle développe? La troisième, c'est est-ce que la compagnie opère dans une industrie en plein essor? Nous verrons cela tout à l'heure. Est-ce que Diju opère dans une industrie en plein essor? Alors, le dernier demande c'est quel est le taux de croissance de l'entreprise Est-ce qu'il est élevé Est-ce qu est que l'entreprise s'impose rapidement sur le marché actuellement Voilà quelques questions que vous devez vous poser pour savoir si les réponses à toutes ces questions sont oui. alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. DJU. Qu'est-ce que c'est? Alors, DJU, c'est un écosystème IT avec des développements et des produits de classe mondiale. Qui est-ce que nous sommes? Nous sommes un écosystème qui propose des développements de haute technologie et des produits de classe mondiale, comme on l'a dit, et nous avons de grandes ambitions et nous prévoyons de créer des produits dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la blockchain et aussi des métaverses qui deviendront des références dans le monde, dans le nouveau monde qui est en train de se créer. Alors, DJU est un écosystème de développement et de financement des projets dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Ce sont ces deux éléments réunis ensemble qui seront des produits Intéressants et qui permettront de créer à la fin notre méta-univers. Dans les cinq prochaines années, ces produits et d'autres seront rassemblés dans un ou plusieurs métavers partout dans le monde. Les produits de l'entreprise DigiU. Avant de pouvoir continuer, donc, je sais que euh, nous parlons d'une entreprise qui, pour certaines personnes, est virtuel. Pour certaines personnes, ils se demandent mais de quoi s'agit-il Vous parlez des choses que nous ne voyons pas. Donc j'ai vu un message de quelqu'un sur ma page Facebook aujourd'hui qui parlait d'investir dans quelque chose de virtuel. J'ai ri fort. Alors pour que vous compreniez que nous investissons dans quelque chose de réel, j'ai préparé pour vous cette vidéo pour vous permettre de comprendre que l'entreprise existe bel et bien. Je vous donne quelques minutes. On va l'observer. J'espère que les autres vont nous rejoindre vite avant la fin de la vidéo parce que ça va aller très vite. ...marketing, qui est Pognatov, ici on a le CEO Alexé Ognief, département marketing, le voici. Les gens qui y travaillent, ce sont des personnes réelles qui okay. sont employés par euh, des partenaires que nous sommes. Et là, nous avons Madame Anna Bolgova qui euh, s'occupe des relations avec les partenaires. Ouais. Département de la législation, ce sont eux qui s'occupent de l'enregistrement de notre société de façon légale qui nous aide à résoudre nos problèmes lorsqu'on écrit via le chat dans le barco. Alors là, c'est l'entreprise à distance. Ouais, on a aussi les membres de l'équipe DOA, les développeurs et autres. Alors les fondateurs aussi, vous voyez. Chief Business Development. On a Peter Dagunov. On, on a Alexander I qui est le chef qui est le CEO. Voilà. voilà. Mais, ça pour cette vidéo. Nous, alors, nous avons dit tout à l'heure que. Ok, nous avons dit tout à l'heure que notre entreprise était une entreprise réelle. Voici les. Au début de la vidéo, vous avez vu un immeuble. Voici l'adresse de cet immeuble à Novosibis. Vous pouvez aller 12 14 Kennedy Avenue euh, Kennedy Business Center cinquième étage, office bureau 504. Voici le CEO du projet Diju. Ce monsieur est, est un monsieur très ouvert. Il est prêt à écouter tout le monde et à apporter des solutions à tout le monde. Je me souviens, euh, à chaque fois que nous avons des réunions, il, euh, il ne cesse de nous faire comprendre que pour lui, la priorité, ce sont les partenaires. Parce que les partenaires, ce sont eux qui font Diju. Donc, je vous invite tous à... Il est sur Facebook, vous pouvez taper Alexey Ogniev et vous pouvez le lui écrire, il va vous répondre. Il est très simple. Voilà. Où est-ce que l'entreprise Diju est enregistrée? Certaines personnes se disent, qu'est-ce qui me garantit que l'entreprise est réelle et autres? Alors, j'ai pris le temps d'aller regarder sur le registre euh, des, des, de, des entreprises enregistrées à Chypre, comme Diju. Où est-ce que Diju est enregistrée? Donc, il faut savoir qu'en 2020... Nous avons enregistré notre société mère, DJU Holding LTD, en Union européenne à Chypre. Et nous sommes actuellement en train de consolider tous les actifs et la propriété intellectuelle au sein de cette entreprise. Nous avons également, nous avons également enregistré donc à Chypre DJU Finance, une entreprise SPV. Donc, il faut savoir que nous avons DigiU Holding qui s'occupe de l'enregistrement de nos titres financiers qui sont les actions que nous achetons. Et nous avons DJU Finance qui va s'occuper de la distribution de nos dividendes. Donc, voilà les deux entreprises qui sont enregistrées à Chypre. Et vous voyez, j'ai fait juste la recherche de DJU, vous avez vu DJU Finance affiche. Si vous allez sur ce même site, j'ai mis le site en haut, vous tapez DJU, vous allez voir DJU Finance, vous allez voir DJU Holding. Voici la date d'enregistrement en 2020. Vous voyez la société, on écrit ici euh, Organization Status. Statut d'organisation actif, c'est un site indépendant. Je tiens à préciser que c'est un site indépendant. Ça n'a rien à voir avec le projet Digi. Donc, Actif, on a le nom du directeur qui est Alexei Orgniev et d'autres informations. On va avoir plus d'informations ici, si vous allez sur les adresses. Chez Holder et autres, on va vous demander d'avoir une autorisation particulière afin qu'on puisse vous donner ces différentes informations. Parce que je le dis parce que j'ai essayé et on m'a demandé d'avoir de, de, une autorisation particulière. Donc, il est écrit dans la charte de l'entreprise DJU que elle émet 200 milliards d'actions. Et de ces 200 milliards, 10% des actions, c'est-à-dire 20 milliards, seront distribuées sous forme de financement participatif. Donc, nous avons juste 20 milliards d'actions qui seront distribuées sous forme de financement participatif. Pourquoi donc rejoindre DigiU aujourd'hui? Aujourd'hui, les technologies visent déjà à créer des liens plus étroits entre les différents mondes, à savoir le monde réel et le monde virtuel. Nous sommes aujourd'hui à l'aube du passage du monde réel au monde virtuel. Les gens aujourd'hui plus de temps dans leur monde, dans le monde virtuel, en travaillant en distance, des appels vidéo, des entreprises numériques et autres. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai pratiquement passé toute ma journée entre 10. Depuis 10 heures, je suis dans des différentes réunions. Tout ça, c'est dans un monde virtuel. Vous voyez à quel point, sur 24 heures, je peux me retrouver en train de passer 10 heures de temps juste dans un monde virtuel. Les procédés aujourd'hui s'automatise grâce aux nouvelles technologies également. Nous créons et finançons donc les connexions entre le monde réel et le monde numérique à l'échelle mondiale. 18, donc, c'est tout, ce, tout cet écosystème-là que vous pouvez voir. Nous avons d'un côté la blockchain, d'un autre côté, nous avons l'intelligence artificielle et c'est de mélanger ensemble va permettre de créer le Metaverse. Et à côté, il ne faut pas oublier, nous avons DigiU Education, qui est aussi une plateforme éducative que l'entreprise a mise sur pied pour permettre à ceux qui nous rejoignent, aux différents partenaires, d'être à jour, de savoir dans quoi ils sont en train de mettre leur argent, d'avoir de l'éducation financière et de connaître exactement le processus pour pouvoir arriver à ces fins et avoir euh, atteindre la liberté financière. Donc, c'est l'objectif de cette section Dju éducation. Il y a des cours gratuits et des cours payants dans cette section. Alors, nous parlons d'intelligence artificielle tout d'abord. Il y a trois ans aujourd'hui, nous avons créé Dju avec l'idée d'une identité numérique. À ce jour, nous avons déjà créé quelques éléments de cette identité numérique-là, à savoir Dju vision qui est la vision par ordinateur utilisée pour reconnaître des visages et des objets dans un espace. Ensuite, nous avons DigiVoice, qui est un, une application de synthèse vocale de qualité basée sur l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons l'analyse prédictive, qui est un système d'analyse d'informations visant à prévoir l'avenir. Ce système d'analyse prédictive est utilisé pleinement dans le premier produit monétisé de Diju, qui est EWA Et grâce à ce, ce produit-ci, l'entreprise permet, imaginez-vous un produit comme celui-ci qui vous permet d'avoir un résultat d'analyse prédictive qui est vrai 4 fois sur 5. C'est pour cette raison que le produit EWA nous vous l'assurons, est un produit qui ne coûte pratiquement aucun risque. Nous gagnons à tous les coups. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo encore pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et aussi que nous sommes déjà en plein dedans. Dans tout ce que nous faisons tous les jours, grâce à donc, nous avons déjà pris de l'avance sur la tendance actuelle du monde. Il existe deux types d'intelligence. L'intelligence naturelle et l'intelligence. artificielle. Et nous allons parler de l'artificiel. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement C'est lorsque les systèmes informatiques effectuent des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine, notamment la reconnaissance d'images, la prise de décision, il y a pour ce faire les systèmes de l'intelligence artificielles doivent être dotées de connaissances et d'expériences et qui peut être réalisé de deux manières. Vous pouvez programmer chaque instruction individuelle de manière à ce que la machine effectue la tâche étape par étape. Ceci est compatible avec une recette de cuisine ou simplement des instructions. Provisoirement, vous pouvez utiliser des programmes qui traitent même l'information, ce qui leur permet de détecter des informations pertinentes, de tirer des conclusions et de faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Nous avons tous probablement été confrontés à un moment de notre vie, lorsqu'on regarde des films, écouter de la musique ou faire du shopping dans ligne. L'intelligence artificielle nous donne des recommandations sur ce que nous pourrions aimer. Intelligence artificielle est capable de convertir la langue parlée en texte et de la traduire dans d'autres langues. Cette intelligence est l'élément central du robotique, ces robots qui facilitent notre vie quotidienne lors de nos activités. Armes. Donc, vous avez vu. On ne peut pas parler d'intelligence artificielle actuellement dans les tendances sans parler de vision par ordinateur, de synthèse vocale et autres. Oui, euh, leader Amel, euh, vous pouvez sortir de la salle et revenir. Je pense que c'est un problème de réseau, ça va aller. Alors, parlons donc de Diju Vision. La vision par ordinateur est utilisée pour reconnaître des visages et des objets dans un espace. Diju a déjà mis sur pied cette application qui est actuellement en version bêta. Dans vos différents back offices vous allez voir une section DigiVision. Si vous allez là-bas et que vous lancez cette application, elle va, vous, elle va vous vous, voyez comme ça ça présente des, car, des carrés, des rectangles en fonction de l'objet ou de la personne. Ça peut donner votre, ça peut estimer votre âge. Si vous souriez, ça vous dit que vous êtes en train de sourire. Ça dit ici que c'est un laptop, c'est un cup of water, cup of, cup of coffee, ou bien ce genre de choses, c'est ça le, la vision par ordinateur. Et elle est utilisée partout, partout, surtout dans la robotique. À côté de cela, nous avons Diju Voice, okay, qui est une synthèse vocale de qualité que Diju peut faire basée sur l'intelligence artificielle. Vous voyez par exemple, vous pouvez écrire un texte et à côté de cela, cela vous traduit le texte en audio. Aujourd'hui, c'est les tendances de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai dit au départ, il faut savoir dans quelle tendance investir, et c'est ça les tendances. Toutes les, beaucoup, beaucoup d'applications d'intelligence artificielle aujourd'hui sont lancées dans ce domaine. Et grâce, grâce à DJI Voice, vous avez la possibilité, la particularité de pouvoir traduire, un, convertir un texte en note vocale en utilisant votre voix. C'est là où DJI fait quelque chose de magnifique. Donc, vous n'avez plus besoin de faire euh, tout un discours vous écrivez et vous passez par l'application, ça vous ressort un audio avec votre voix qui est en train de lire le texte. N'est-ce pas super Pour moi, c'est carrément génialissime. Alors, les systèmes d'analyse d'information euh, basés sur l'analyse prédictive. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans le développement d'Ewa et pour gagner de l'argent au sein des canaux de tendance sur le marché de la DeFi. Maintenant, parlons blockchain. La vidéo suivante. Ok, explique en une minute, j'ai trop aimé cette vidéo, j'ai voulu la partager avec vous. Elle explique en une minute ce qu'est la blockchain, je dirais la blockchain pour les nuls. Voilà. Et c'est moi, vous expliquer ce qu'est la blockchain. On un exemple J'imagine que je suis en train de vendre une bouteille d'eau et je le vends à un message Avec sa carte. et au bout où se passe la transaction, une information qui est envoyée à sa banque, un truc du style, hey, qu'elle achète encore de l'eau, il a besoin de 1 euro, est-ce qu'il possède cette somme Est-ce qu'on peut faire la transaction S'il a assez d'argent, la banque valide sa transaction, et du coup ma banque reçoit un message et se dit Ah super, voilà, lui a reçu 1 euro Il la de tous ces chiffres que voilà, si on a plus un euro sur le compte, ça veut dire qu'on est un euro plus. Le problème, c'est que toutes ces transactions, ça leur donne un énorme pouvoir parce qu'il coûte d'avoir un système qui est autonome, indépendant, décentralisé. Qui de la blockchain. Et oui, la blockchain, c'est par plein de petits utilisateurs des eux-mêmes de manière décentralisée. Ok. C'est moi, vous expliquez ce qui est. Vous avez vu donc, la, au lieu que ce soit la banque qui, qui, génère, qui gère nos transactions et décide si on peut faire une transaction ou pas. Ici, déjà on pensait depuis 2009 à l'instar de, de Satoshi Nakamoto, l'auteur du « Bitcoin », qu'il fallait que la responsabilité de la validation des transactions des uns et des autres doit être faite par les uns et les autres, uniquement pas par un organe central. Donc, la blockchain, c'est l'une des technologies de pointe qui nous permet de générer quotidiennement des bénéfices. À l'heure actuelle, notre premier produit d'investissement qui génère des bénéfices mensuels en crypto-monnaie sur le marché de la DeFi, c'est you Wells. -Wells imaginez-vous, voici le rendement total de ceux qui ont investi dans DigiWells durant l'année 2022. Quelqu'un a mis son argent en janvier et le retire en décembre. Alors, il y a trois possibilités d'investissement dans DigiWells, soit en Bitcoin, soit en Ethereum, soit en USDT TRC20. Alors, celui qui avait mis son argent et a ferme bloquée pendant 12 mois et la retirant en décembre a eu 13,77%. En Bitcoin, en Ethereum, 15,72% et en USDT, 26,14%. C'est énorme et tellement énorme par rapport à ce que les banques peuvent nous offrir à l'heure actuelle. Et DigiWealth, c'est le produit qui permet à DigiWealth de payer des dividendes aux différents actionnaires que nous sommes. Juste un seul produit actuellement. Alors, ensuite, nous avons Diju Lab, qui travaille aussi dans ce domaine de la blockchain. C'est comme le puits dans lequel Diju puise son inspiration et, et nous propose de nouveaux produits dans ce domaine-là, parmi lesquels Ewa, qui sera le premier produit du laboratoire blockchain. Alors, Ewa, c'est un écosystème. Il y a que des gens qui veulent entrer. Voilà. Ewa, c'est une crostienne, et la startup a succès de notre équipe sur le marché mondial de la DeFi. La communauté du projet EWA aujourd'hui comporte plus de 300 000 personnes, une équipe de niveau mondial composée de 30 spécialistes ordinaires, originaires des quatre coins du monde entier. Plus de 2, 270 000 dollars de subventions a déjà été attribué par les leaders du marché de la blockchain, rien qu'à ce produit, Ewa. On peut citer Nier Foundation, Harmony One, Aurora, Algorand, Connext, Booba Network et bien d'autres. Si ces géants du marché de la DeFi subventionnent déjà un produit comme Ewa, il faut comprendre que ça veut dire qu'ils ont vu en ce produit quelque chose d'énorme. Et je tiens à signaler que d'ailleurs, Ewa, c'est notre potentiel licorne. Ça veut dire un produit qui à l'entrée en bourse peut avoir une a, a une, euh, une capitalisation d'au moins un milliard de dollars. Donc, et c'est ce deuxième produit monétisé qui sera lancé très très très bientôt dans quelques semaines sur le net. Alors, grâce à cela, l'entreprise Diju pourra avoir deux produits sur le marché et par conséquent, les dividendes qu'elle donne déjà à ses investisseurs augmenteront. Il <rire> faut que j'arrête le micro. OK. Nous avons donc dit que DigiU, c'est l'ensemble constitué de la blockchain, de l'intelligence artificielle pour arriver finalement au métaverse. Alors, pour parler de métaverse, c'est souvent un peu compliqué à expliquer pour certaines personnes. Et bien évidemment, encore une fois de plus, j'ai préparé pour vous une vidéo de quelques minutes qui explique ce que c'est que le méta-univers. Les grands groupes du numérique sont en train de dépenser des milliards de dollars. Expliquez-nous ce qu'est ce méta-univers. Alors, pour bien comprendre, partons de ce qui existe déjà. Vous connaissez aujourd'hui, bien sûr, les réseaux sociaux, les sites Internet, les applications mobiles ou encore les La dernière idée, idée c'est de prendre tout ça et de le mettre dans ce qu'on appelle le métavers où, pour pouvoir s'y connecter, il faudra mettre un casque de réalité virtuelle comme celui-ci. Une fois, faut... c'est mon avatar, en quelque sorte, mon corps, mouvement que moi, exactement, sélectionnant d'autres vêtements, objets de mes envies avec toi. On pourra me faire croire à quoi dans ce métavers On pourrait, par exemple, y rejoindre vos amis, et regarder un peu comme dans un visio, vous savez, avec votre webcam. Cette fois, ce sera une grande soirée virtuelle pour discuter, c'est moins chaleux. En terme de lieu et d'activité. En parlant d'activité dans ce monde virtuel... Pourra bien sûr jouer aux jeux vidéo, en scène du monde entier en direct chez elle. Et puis, le métavers, ce ne sera pas seulement pour s'amuser, regarder à quoi pourrait ressembler une réunion de travailleurs. Les personnes sont présentes physiquement et elles pourront être Par exemple, elles seront représentées par le tour autour d'une maquette en 3D. Ils devraient voir le jour d'ici quelques années. Les Alors, ce métavers devrait voir le jour d'ici quelques années. Le méta-univers, il faut savoir qu'en 2019, voilà. En 2019, DJU était l'une des premières entreprises au monde à développer une copie numérique d'une personne. Mais nous avons compris qu'il était nécessaire de créer également un environnement pour chacune de ces personnes. On ne va pas créer des personnes. Désolé, je t'entends les deux messages qu'on a envoyés. On ne va pas, bien évidemment créer un monde virtuel dans lequel les gens pourront avoir, euh, vivre sans pour… Je voulais dire, nous avons compris qu'il était nécessaire de créer également un environnement, autant pour moi, pour chacune de ces personnes virtuelles. Voilà, l'idée de Meta Univers que développent actuellement tous les géants de la technologie comme Meta, comme Microsoft, est la solution à ce problème. C'est un monde virtuel au sein duquel les gens, d'ici 5 à 10 ans, passeront la plupart de leur temps, mais pas seulement pour s'amuser, mais pour gagner de l'argent, pour se reposer et pour discuter avec leurs amis, leurs familles et autres. Donc, nos produits dans le domaine de l'intelligence artificielle sont les premiers pas réalisés en direction de ce Métaversa. Nous nous dirigeons vers un nouveau monde dans le futur. Quelles sont donc les perspectives pour DJU avec cette idée de métaverse Nous sommes focalisés sur la création de notre propre système de monde virtuel. Voilà pourquoi nous créons des produits qui deviendront des exemples et des références pour toute l'industrie du monde virtuel en général. Il faut savoir que cette industrie du, du, du monde virtuel a... Une, a, des, a des possibilités de générer de l'argent, c'est énorme. Imaginez-vous, en, en 2021, cette industrie avait été estimée à 106 milliards de dollars. Et nous l'estimons aujourd'hui, euh, selon les prévisions en 2030, à 13 000 milliards de dollars. C'est un gâteau gigantesque dans lequel DigiU vient prendre sa part, vient couper une part de lion dans ce gâteau. Parce que nous savons qu'avec les produits que DigiU développe, Personne ne pourra plus s'en passer et nous en tant que copropriétaires donc de cette entreprise, actionnaires de cette entreprise, nous aurons la possibilité d'avoir une vie bien garnie, faire des voyages partout dans le monde, sachant que nous sommes les premiers bénéficiaires de l'utilisation de ce monde virtuel-là. Alors, DJU, nous l'avons dit, est un écosystème de développement et de financement des projets dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Alors, développement et financement des projets. Ça veut dire que nous ne développons pas que nos projets. Il y a d'autres projets, d'autres entreprises aussi que nous sommes prêts à développer. Si ces entreprises apportent quelque chose sur le marché, des normes, de nouveaux, des capital pour ce marché, alors l'entreprise Diju est prête à contribuer à cette jeune entreprise qui est en train de vouloir se développer et à devenir aussi actionnaire de cette entreprise. Et vous savez que si DJU est partenaire ou actionnaire à une part d'action dans une entreprise X ou Y, nous qui sommes donc actionnaires de DJU, nous sommes pas ricochets, actionnaires de cette entreprise-là. C'est pourquoi en investissant Diju, dans DJU aujourd'hui, en, re, en rejoignant cet écosystème, nous devenons donc, <rire> nous devenons donc copropriétaires de centaines de, de compagnies à travers le monde dans lesquelles DJIU aura investi de l'argent grâce à son capital risque. Donc, vous voyez. Donc, aujourd'hui accompagne les startups informatiques à tous les stades de leur croissance en les aidant non seulement à développer leurs produits, à mettre en place une stratégie de lancement et à vendre, mais aussi, à trouver des partenaires stratégiques et à attirer des investisseurs, des investisseurs lors de leur prochain round d'investissement. D'ailleurs, Dijul a déjà commencé avec une entreprise que nous connaissons tous, qu'on appelle Binary X. Binary X est une entreprise américaine qui est sous la juridiction américaine, qui a eu une idée géniale et qui est en tendance aujourd'hui. Je vous reviens toujours sur le mot de la tendance pour que les gens comprennent que on investit dans les tendances ce qui est prêt à générer de l'argent dans les années à venir. Alors Binary X c'est quoi C'est un projet de tokenisation d'actifs dans le monde réel. nous avons des actifs comme des maisons parce que Binary X est un projet partenaire de DG dans le secteur immobilier. Donc nous avons des actifs comme les maisons, mais ce que Binary X fait c'est quoi C'est de pouvoir transformer la valeur de cette maison en actif numérique, donc un token numérique, et par conséquent, un token numérique, et permettre à tout le monde, donc en se connectant sur la place du marché, de marché immobilière, de pouvoir devenir bailleur de ces maisons-là. eu a déjà pour autant euh, vendu une maison, ok, sa première propriété sur le réseau principal, à Bali, c'était une très jolie maison. À partir de 50 dollars, vous vous auriez là, vous avez la possibilité de devenir propriétaire de cette maison-là et de pouvoir recevoir de la location chaque mois qui tombe en fonction du nombre de tokens de la maison que vous avez acheté. N'est-ce pas, pas génial parce qu'avec avec BinaryX, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans des pays compliqués où vous allez faire des procédures, signer des papiers pour devenir propriétaire d'une maison vous vous connectez sur la plateforme de marché Binary X, vous regardez la maison qu'ils ont mis en vente et vous achetez le nombre de tokens de cette maison. Donc, cette maison est répartie, donc vous pouvez acheter des tokens qui représentent par exemple la porte, la fenêtre, tout le salon. En fonction de ce que vous avez, le minimum, c'est 50 dollars. Ce n'est pas génial ça. Donc, nous sommes donc partenaires de Binary X en tant que actionnaires de DJU, nous sommes aussi actionnaires de Binary X. Il y aura beaucoup d'autres entreprises comme ça qui arrivent. D'ailleurs, une autre entreprise sur les avatars numériques euh, est, en, est en train d'être regardée comme ça par Dijoux et c'est notre prochain, prochaine entreprise dans laquelle le fonds de capitaliste dans laquelle le fonds de Diju de Dijoux va investir. Mais plus d'informations seront données plus tard. Alors, quels sont donc les partenariats que nous avons déjà aujourd'hui? Il faut savoir qu'il y a de cela 2,5 ans DJU était une équipe de juste six personnes avec deux produits dans le domaine de l'intelligence artificielle, à savoir DJU Voice et DJU Vision. Aujourd'hui, nous avons une plus grande vision et plus de 135 000 personnes dans notre communauté. 15 000 investisseurs dans plus de 182 pays, soit 15 employés déjà dans l'entreprise, six projets en notre actif et l'entreprise a déjà versé des dividendes 5 fois. Les derniers dividendes ont été versés en janvier et les prochains dividendes seront d'ici juillet ou juin. Parce que l'entreprise DJU verse des dividendes deux fois l'année. Alors, nous parlions de partenaires. Quelques entreprises partenaires de DigiU sont celles-ci. Nous avons euh, BR Capital, Geo Venture, Polygon, Métis, Algorand, Nier Foundation, exdao et bien d'autres. Vous pouvez trouver tous ces partenaires sur leur site, digu.ai et aussi ewa.fi, les différentes entreprises partenaires de Digu. Il faut savoir que les partenaires d'une entreprise aussi sont un élément fiable, important, qui vous permet de connaître que l'entreprise est fiable. Parce que <rire> j'aime souvent le dire, cet exemple, c'est vrai, l'ami d'un bandit, c'est un bandit. Mais si vous voyez des entreprises comme celle-ci, comme Polygon que nous connaissons, qui est un géant, devenir partenaire avec DigiU via EWA, ça veut dire qu'ils ont compris que nous avons quelque chose à offrir au monde et ils veulent être les premiers à pouvoir en bénéficier. Que reçoivent donc les partenaires de DigiU? Alors, tout d'abord, actuellement, lorsque vous investissez dans ce projet, vous recevez un certificat d'actionnariat. Qui vous permet de voir donc, combien d'actions vous avez dans le projet. C'est écrit là. J'ai dû euh, euh, cacher quelques, quelques chiffres. Avec votre nom, le numéro de certificat et euh, signé par euh, le, le CEO Alexei Oknief. Ok, Ce certificat vous permet atteste que vous êtes actionnaire dans l'écosystème de DJU en attendant que vous passiez le KYC. Actuellement, pour mon pays, le Cameroun, le KYC a été ajouté. Il y a d'autres pays qui ont déjà aussi ce KYC en Afrique et partout dans le monde. Vous pouvez aller déjà passer le KYC afin de permettre que vos actions puissent être enregistrées dans DigiU Holding et que vos contrats soient générés avec vos informations réelles et enregistrées dans DJU Holding. Donc, c'est l'objectif du KYC qui est en train d'être ajouté dans les back-offices. Donc, à côté de cela... À côté de ce certificat, la communauté de Digio aujourd'hui gagne énormément, à savoir, en devenant partenaire, vous avez des revenus actifs du processus d'affiliation, vous avez une communauté et une mise en réseau avec d'autres partenaires, la possibilité de prendre part à des conférences et à des hackathons internationaux, la possibilité euh, de participer à des rangs de financement privés des produits de l'ensemble de l'écosystème, comme par exemple Binax et et une formation dans les secteurs des hautes technologies grâce à Diju Education. Donc, vous pouvez investir dans Diju Webs, recevoir des revenus mensuels, et vous pouvez aussi investir pour avoir des actions de l'entreprise pour recevoir des dividendes. Les investissements ont déjà eu les, div les dividendes cinq fois du suite, comme je l'ai dit. Alors, il y a quatre façons de gagner de l'argent dans cet écosystème. C'est bien plus de quatre. J'ai réduit en quatre parce que euh, je me disais il ne fallait pas écrire beaucoup. Mais vous allez voir que dans chaque case, il y a au moins deux. Donc, on est à au moins huit ou neuf façons de gagner de l'argent dans ce projet. Premièrement, euh, c'est en achetant des, des titres financiers de DJU. L'entreprise plus tard va bien évidemment faire un buyback qu'on appelle un rachat des parts et vous aurez la possibilité de revendre vos actions à ce moment-là à un prix bien élevé. Bien élevé, pourquoi? Parce que nous sommes déjà à une phase où l'entreprise a elle-même dit que vu les tendances actuelles de l'évolution du projet, les, la valeur de l'action des va augmenter chaque mois de 5 à 10 D'ailleurs, le 30 avril, l'action des juifs va encore augmenter de 5 nous sommes aujourd'hui à une valeur de 0,022$, nous avons passé à 0,024$ par action. Alors les dividendes deux fois l'année depuis décembre 2020, nous recevons les dividendes régulièrement par l'entreprise. Et les prochains dividendes, nous aurons sûrement à l'intérieur, en plus de DigiWest qui donne des dividendes depuis, Ewa qui sera lancé très bientôt sur le net. Ensuite, nous aurons aussi les dividendes provenant de la commercialisation, de, de, des bénéfices autant pour moi, de Binary X. Vous imaginez ces trois produits qui viennent s'ajouter aux dividendes de 18 US. Ah là là, c'est génial. Imaginez quand on aura 4, 5, 10, 20, 100 produits dans tout l'écosystème. Je ne sais pas où quelqu'un va rester, mais moi, je sais que euh, je ne serai plus ici. Alors, dans ce pays, bien évidemment. <rire> Alors, euh, vous avez la possibilité aussi d'investir, okay? d'investir dans des produits de l'écosystème comme EWA Token, en achetant des tokens EWA. Vous avez la possibilité d'acheter des tokens Banana X qui a été donné lors du round privé. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent mensuellement grâce à Wels, entre 1 et 3% par mois en fonction du, du montant et de la monnaie que vous avez utilisée pour investir. Et vous avez le programme d'affiliation qui permet de gagner de l'argent à chaque fois qu'un partenaire fait un achat de, de parc dans euh, l'écosystème. Alors, d'autres produits comme Diju Education et Diju West vous permettent, vous permettent encore d'avoir aussi des, euh, des revenus d'affiliation. Donc, ça, ça sort de tous les côtés, ça fuse de partout. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a au moins neuf façons de gagner de l'argent dans ce projet, au moins neuf. Si ce n'est rien, c'est au moins neuf façons. Alors, comment rejoindre donc le projet DJU Beaucoup de personnes se posent la question, je le sais. Alors, c'est très simple. Retournez tout de suite vers la personne qui vous a invité dans ce webinaire, qui vous a présenté ce projet. Et cette personne vous aidera à vous inscrire grâce à son lien d'inscription. Ainsi, vous pourrez avoir accès à votre back office et vous pourrez commencer à faire vos premiers investissements bien évidemment après être allé dans la section profil vérification et avoir fait la vérification de votre compte en commençant par le numéro de téléphone. Alors une fois que c'est fait, dans les différents paquets existants, vous pouvez voir ces différents paquets. Je tiens à rappeler que d'ici le 30 avril, ces paquets, le nombre d'actions par pack va encore diminuer parce que la valeur de l'action va augmenter. Donc, le minimum d'investissement à des juste, c'est bien évidemment 100 dollars payables sur, sur 10 mois à, à raison de 10 dollars par mois. Ensuite, 200 dollars, 20 dollars par mois. Et une entreprise qui vous permet de payer petit, petit, petit pendant plusieurs mois, c'est une entreprise qui n'est pas là pour s'enfuir. Rassurez-vous, c'est pour que vous ayez le temps vous-même d'investir doucement, doucement et d'analyser et de comprendre que vous êtes en train d'investir dans quelque chose de bon. Après deux, trois mois, si vous avez commencé avec un parc de 20, de, 20, de 200 dollars, vous comprenez que vous êtes en train de perdre du temps parce que plus vous analysez, plus vous êtes paralysé et le projet ne fait qu'avancer. Alors, ce que vous devez faire actuellement, c'est de pouvoir sauter sur le plus gros parc que vous pouvez, bien évidemment, le plus gros pack que vous pouvez, parce que l'entreprise augmente. La valeur de l'action, ça ne fait qu'augmenter, ça n'attend personne. Ça ne fait qu'augmenter. Alors si vous avez commencé par un petit pack disant que je vais et vous, je vais regarder, un an plus tard d'observation, la valeur de l'action s'est déjà multipliée par 10. Qu'est-ce que vous faites? En ce moment, vous dites que bon, je vais prendre maintenant un gros pack, mais tous les consuls, tous les consuls, trop tard, parce que le nombre d'actions ne sera plus le même. Et le pack que je conseille toujours, le minimum pour commencer, c'est le pack de 3 000 Eh bien, pourquoi Regardez vous-même ce, ce schéma. Ici, nous avons 2 000 qui vous permet de payer 100 par mois pendant 20 mois. Ensuite, vous avez 3 000 qui vous permet toujours de payer 100 par mois pendant 30 mois. Et si on rentre en arrière, vous allez voir, et regardez le pack de 2500 dollars. Il vous demande de payer plutôt 150 dollars par mois pendant 15 mois. Moi, je pense que le choix ne se, ne se pose plus, la question ne se pose plus. Il est clair qu'il faudrait, euh, euh, faudrait investir à partir de 3000 dollars. Et si vous savez que vous avez pris votre pack, vous payez 100 dollars par mois pendant 30 mois et vous êtes c'est pour celui qui n'a pas les moyens, mais pour si vous avez vos moyens, prenez un parc de 50 000 dollars, au moins, pourquoi pas? D'ailleurs, il y a, il y a euh, un membre de ma structure qui a pris un parc de 50 000 dollars et il a payé 10 000 dollars, donc 10 000 dollars d'un coup. Vous non, imaginez cette personne va payer ces 50 000 dollars, je dirais, même en cinq mois, à cette allure. Et c'est ça, en fait. Il a compris qu'on est en train d'aller dans quelque chose qui va aller très vite. Et s'il ne fait pas le pas qu'il faut maintenant, plus tard il sera trop tard. Trop tard. Alors, voici, les packs vont jusqu'à pratiquement un million de Chacun de faire son choix et choisir son élément avec lequel il va mourir. Parce que je vous assure, c'est prendre le pape de la mort avec. Parce que plus tard, pour revenir dessus, il sera trop tard. Alors, scénario hypothétique. Alors, ici, nous avons un scénario hypothétique par rapport à vos potentiels gains lorsque vous participez donc à ce projet. Regardez, ici, nous avons les différents packages. Enfin, quelques packages que nous avons, c'était 100 dollars jusqu'à 20, 50, 100 000 dollars. Si vous prenez par exemple, le pack de 5 000 dollars qui vous donne, euh, de, qui vous donne 2 251 250 actions dans le projet. Vous pouvez payer 167 dollars par mois pendant 30 mois. Et l'entrée en bourse du projet qui est prévu d'ici 2025, d'après sa feuille de route, okay, nous espérons que vous feuille de route. Alors, cela, la votre la argent, vos 5 000 dollars se transformeront au minimum, parce que nous savons qu'à l'entrée en bourse, c'est 1 dollar. Donc, la 5 000 dollars se transformeront au minimum. En deux, au minimum, en oui. deux... Voilà. <coughs> <coughs> euh, monsieur Live, coupez votre micro, s'il vous plaît. Allez. Est-ce que vous voyez mon écran Oui, donation, suis. Ok. D'accord. Je parlais de la présentation hypothétique. Lorsque on est sur le marché boursier, on sait que le minimum, c'est au, au moins un dollar. Donc, vos 5 000 dollars aujourd'hui, dans 3, 4, 5 ans, peuvent se transformer en 250, 1250 dollars. C'est énorme. C'est énorme. Imaginez-vous donc que l'entreprise commence à payer des dividendes à raison, de, à raison par exemple, de 0,01$. dollars. Ça vous fera 2512 dollars après chaque six mois. Si c'est 0,05, vous voyez, vous voyez les chiffres que ça peut faire? Si c'est 0,1 ça fait une 5 000 après six mois. C'est génial. C'est génialissime. C'est génialissime. Avec ça, comment est-ce que. Dites-moi, l'investissement quel, quel, quel, en capital risque est le seul qui peut vous permettre d'avoir jusqu'à près de 5 000 de rendement. Donc, voici. Euh, une image qui présente donc euh, la feuille de route de Digi jusqu'en 2030. Okay? Et on voit bien là que l'entreprise avait prévu de faire verser ses premiers dividendes en 2023. Donc cette année, c'est les vrais dividendes qui vont commencer avec les différents produits qui sont en train d'être mis sur le marché. Et l'entreprise avait commencé en 2020 parce qu'elle a fait des bénéfices bien plus tôt que ce qui était prévu. Quoi de plus normal et de plus impressionnant de voir une entreprise qui… Après juste une année de fonctionnement, on peut déjà verser ses dividendes. Alors, comment maximiser donc sur les opportunités que Diju offre? Premièrement, faites votre investissement dès que vous pouvez et dès que vous vous inscrivez. Deuxièmement, avant de faire cet investissement, il faut suivre le cours gratuit dans Diju Éducation sur comment devenir investisseur en capital tu ne peux pas venir prendre une licence, tu, je répète, tu ne peux pas venir prendre une licence dans le back office des DJ comme ça, sans, sans a, a, avoir donné ta main d'association, sans que tu n'aies même même acheté un petit pack. Alors, le secret c'est quoi C'est que pour obtenir la licence, ne serait-ce qu'un pack de 100 dollars, prends même, tu commences à payer 10 dollars. Donc, tu devras, je ne veux plus revenir oui. là-dessus, euh, sauf si vous le voulez, ah, oui. Mmh. tu devras prendre un paquet de 100 dollars que tu payes cash ou tu payes 10 dollars donc en fait il te faut moins 10 dollars pour pouvoir activer ta licence d'un an puisque le reste peut être payé par tes, tes dons, par tes partenaires par tes, tes filles qui vont s'inscrire derrière toi parce que ce que je te montre est très important parce qu'il faudra aussi le montrer à tes filles comment le faire comment faire Continuer la suite. Donc, lorsque tu as ton programme et ta licence activée, prière de couper vos micros pour ceux qui, qui ont des bruits en arrière-plan. Lorsque tu as maintenant ta licence activée, c'est la deuxième chose. C'est bon. Maintenant, tu connais un frère qui connaît un frère, qui connaît une sœur qui est dans un forum, qui est dans un. Voilà. Maintenant, tu prends ton lien d'affiliation qui est là. Tu cliques sur la petite chaînette là. Copier. Ça, c'est la troisième chose quand tu as activé ta licence. Normalement, avant même de réfléchir que, bon, les paquets, c'est combien les Envoie d'abord le lien. Positionne-toi d'abord. Connexion. La chaîne là, ça a copié le lien. Et maintenant, tu vas couler n'importe où, Facebook, Instagram, V contacter, WhatsApp, dans les réunions, dans les CC, tu en parles partout. Celui qui t'insulte, t'insulte, tu t'en fous, tu partages quand même. Le jour où tu seras riche, tu le rappelleras que, n'est-ce pas, tu m'avais insulté. Donc voilà, partage le lien. Et maintenant, autre chose, lorsque tu commences à bâtir dans une équipe, c'est très important de suivre ton équipe. Parce que justement, c'est un exemple d'entreprise. Tu deviens un chef d'entreprise. N'en déplaise à ceux qui pensent que nous sommes là pour amuser la galerie. En tout cas, les 522 dollars, ce sont là pour rappeler qu'on n'est pas là pour blaguer. On est là pour se faire du pognon. Donc, celui qui estime qu'on est là pour les blagues, c'est son problème. Regarde, riez pas. Parce que ce qu'on subit dehors, là, les gens croient qu'on est là pour s'amuser. Alors que les autres sont là à gagner de l'argent, vous êtes là à demander. Certains sont là à manger leur pain, alors qu'il y a une opportunité de se faire de l'argent. Donc, lorsque tu es en train de bâtir comme ça ton entreprise, et tu peux suivre l'évolution de cette entreprise ici, dans mon équipe, c'est très important de connaître ces, petits, ces petites astuces. Dans mon équipe, ça va s'ouvrir. Maintenant, tu vois ton équipe, tu as accès à ceux qui n'ont même pas encore activé leur licence, vous allez voir, on aura un exemple ici. Vous avez par exemple les cadeaux là, vous voyez certains à qui vous pouvez envoyer des cadeaux. Vous voyez les niveaux d'investisseurs, tout ce que vous voyez eu, eu, eu comme utilisateurs. C'est ceux qui n'ont pas encore activé leur licence et qui n'ont pas de partenaire. Vous voyez celui-ci, zéro, celui-là, un. Donc ça fait que vous pouvez détecter par exemple une personne. Qui Développe le réseau et vous sentez que celui-là c'est un de vos partenaires, un de vos fidèles lieutenants avec qui vous devez travailler. Je prends un autre cas, vous voyez. Voici dans ce compte-ci, voici un fiel de niveau 1. Un déjà, il a activé sa licence. Que il a 162 partenaires. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Nous parlons d'argent, c'est très important. Je vais couper son micro, pardon. Monsieur, je vais couper. Voilà, j'ai coupé à partir d'ici. Voilà, Donc, je disais que vous voyez, par exemple, on a ce fiel-ci, celui-ci-là, euh, du Cameroun, inscrit. On, montre, on donne sa date d'inscription le 18 mars. Il est un simple utilisateur. Il a un partenaire. Il a quand même compris, mais il n'a pas vraiment compris, ou alors il ne manifeste pas l'envie de développer le business. Ça aussi, ça peut arriver. N'allez arrive pas à forcer à quelqu'un de faire ce que vous aimez. Il se peut être qu'il n'aime pas. Il vient seulement pour investir. Encore que celui-ci n'a même rien investi. Mais par contre, regardez celui-ci, celui qui suit là. Un, il a activé sa licence. Deux, nombre de partenaires. Le gars, 162 partenaires, pourtant il n'est inscrit que le 3 mars. Vous sentez directement que voilà un bulldozer, voilà un meneur. C'est quelqu'un avec qui vous devez entrer en contact. Ça fait que directement, vous voyez même qu'il a investissement personnel, 400 dollars. Chiffre d'affaires de la structure, 1920 dollars. Il n'est inscrit que le 3 mars. Là, c'est quelqu'un d'intéressant. Vous pouvez cliquer là pour dérouler le sous-menu de son compte pour voir qui, que c'est même qui est. Vous voyez, vous avez ses informations, vous avez son numéro, ça veut dire que vous pouvez le contacter pour lui dire que « Man, bon, est-ce que je peux t'aider ?»« Tu as des difficultés à quel niveau ?»« Comment est-ce que… » est, Voilà, c'est un peu comme ça qu'on développe son entreprise, dans jours. Vous voyez, ça, c'est des exemples. Vous pouvez lui offrir un paquet de 100 dollars, que vous devez même lui offrir. Et voilà, par exemple, un autre cas. Quand vous voyez, c'est au rouge, au rouge ici. Ça veut dire que c'est un partenaire qui est en retard sur ses paiements. Il a la licence, ça veut dire, vous voyez, 100 dollars d'investissement, ça veut dire que depuis qu'il a pris le paquet de 3000 dollars, il n'a mis que 100 dollars. Et maintenant, par la même méthode que je vous ai montré plus haut, vous pouvez dérouler le sous menu voir son numéro de téléphone, le copier, chercher à le contacter, lui demander quelles sont ses difficultés, pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué de paiements peut-être qu'il est même malade, rien que l'encourager va l'aider, il va se sentir concerné peut-être qu'il est malade, peut-être qu'on ne lui a pas bien expliqué et puis il s'est découragé, il y a tellement de, de raisons. Donc voilà, ce formidable outil de structure vous permet de suivre votre équipe et le développement. Et là, autre chose, dans l'onglet, on était dans mon équipe, il y a top leader, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez la, les principaux leaders, donc les, les leaders qui développent votre équipe, donc vous pouvez suivre qui sont meilleurs, qui sont les canards boiteux, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous avez là le, le niveau d'investisseur, nombre de partenaires, investissement personnel, chiffre d'affaires de la structure, ainsi de suite. Donc, vous pouvez bien suivre ce qui se passe dans votre équipe. Vous voyez, par exemple, voilà deux autres cas. On a celui-ci ce, ce euh, à dévoiler, hein, qui est un des de, de fioles de niveau 4 de ce compte-ci. Vous voyez pourquoi c'est rouge. Le gars a commencé le programme d'affiliation. Ça, c'est un cas très important, très explicatif. Il a commencé le programme d'affiliation, mais le gars n'a même pas investi un, seul, un franc. Pourtant, il y a quelqu'un dans sa structure qui a. Les gens ont déjà investi près de 500 dollars. Ce qui veut dire que parmi les 500 dollars, il n'a eu que 5 dollars. Parce qu'il n'a pas de licence. Un e, simple utilisateur, il n'a pas activé sa licence. Donc, vous voyez, pour dépenser 10 dollars et activer sa licence, le gars est en train de perdre combien Imaginons que c'est un fiel de son à première génération qui a fait un paiement et a payé directement 500 dollars. Vous voyez ce qu'il a perdu Or, En prêtant 10 dollars, en achetant la licence, les autres bonus 15% de 500 dollars. Donatien, ça donne combien là? 15%, ça fait 15 fois 5. 75. 75. Ça fait 75 dollars. Vous voyez, pour 10 dollars, il perd 75 dollars. Et il va continuer à perdre. Maintenant, mon rôle, ou le rôle de celui qui a le compte, c'est de détecter donc ceci et d'aller le contacter et lui dire que, man, tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Qu qu Peut-être qu'il ne sait même pas. Peut-être qu'il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Lui aussi, il a pris le lien, il s'est inscrit, il a aussi commencé à envoyer partout et il restait là, il regarde. On dit même webinaire, il ne vient pas. On dit conférence physique, il ne vient pas. Il pensait qu'il fait du mal à Voilà lui-même, il perd l'argent. Bon, imaginez que quelqu'un avait investi dans 5000 dollars. Et que de 5000 dollars là, vous imaginez 750 dollars qu'il aurait perdu. À de cause lieu. de la licence qu'il n'a pas activée. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on vous donne certaines instructions, c'est d'abord pour votre bien et c'est aussi pour notre bien en tant qu'équipe. Parce que si tu es riche, je suis riche, même si tu ne me donnes pas. Je sais que mieux tu sois riche, parce que par, par ricochet, moi aussi je suis riche. C'est ça le travail du networking. On fait tout pour que chacun ait sa part. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer euh, concernant ce programme de partenariat. Et, bien entendu, quelqu'un parlait tout à l'heure de KYC. Revenons euh, pour euh, simplement le deuxième niveau du KYC, parce que le premier niveau, c'est là où tu remplis ton numéro, de téléphone, tes informations, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Vous allez voir quelque chose de très important. Lorsque vous faites le KYC, « Conditionne le futur échange d'actions ». Ça veut dire quoi, par exemple Ça veut dire que euh, lorsque je finis mon Q&A, qui est déjà disponible pour le Cameroun, ici, euh, le Bénin et le Togo, je crois, plus tard, vous voyez le point d'exclamation sur les échanges d'actions. Je pourrais échanger mes actions avec qui je veux. Ça veut dire les léguer à qui je veux. Je peux même les transférer, je pourrais les transférer comme on transfère les dollars du compte personnel ou du compte affilié vers quelqu'un. Ça veut dire que je, je peux décider d'offrir des actions à quelqu'un. Parce qu'on parle ici d'échange d'actions. Et vous voyez, c'est conditionné à la section KYC. Ça veut dire que si vous n'avez pas fini votre KYC, cette section-ci ne se débloque pas. Une dernière chose. Les petits malins qui s'amusent à activer l'authentification à deux facteurs, ça nous donne déjà plus. Pardon, laissez l'authentification à deux facteurs là. Utilisez le, le Gmail, l'adresse mail où on vous envoie le code par mail par défaut. L'autre c'est la Google Authenticator, je n'en parlerai pas plus. Mais si vous êtes sage, écoutez ce que je dis, n'activez pas encore ça. Il y a des gens, il a même seulement investi dollars il peut activer l'authentificateur à deux facteurs, qui protège le quaman. Attends, même quand ce sera 15 milliards. Ah tu dis que euh, ici, là, c'est bien important, je vais sécuriser. Le Donc, voilà, voilà ce que je voulais partager. Je vais arrêter mon partage et on va laisser place aux questions. Oh. Réponses. Ouais. Merci. J'aimerais passer la parole au leader Bonaventure aussi. S'il a quelque chose à dire, enfin, il a quelque chose à dire, je sais. Il a toujours à dire. Bonne aventure. Avant qu'on reprenne une autre question. Bonne aventure. Bon. Le temps qu'ils reviennent et que les questions arrivent aussi. Euh, Junior, tu veux dire quelque chose Ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, pas quelque chose de spécifique de façon réelle, mais euh, simplement pour dire aux uns et aux autres que DJU c'est vraiment du concret que euh, en se donnant à DJU nous sommes sur la bonne voie beaucoup de gens sont en train de laisser cette opportunité passer et pour ou alors sont, ne, ne prennent pas encore au sérieux Or, à partir de en fait déjà à partir du mois passé jusqu'en fin d'année d'ailleurs le, le coût de l'action Diju va augmenter chaque mois d'après les dits de l'entreprise, ce qui fait que c'est important pour chaque personne de prendre aujourd'hui au sérieux euh, cette opportunité d'IJU d'acheter le maximum d'actions, de partager son lien partout. Euh, J'en suis quelqu'un, même si la mèche n'a pas encore maudit comme il le faut, mais partout à Facebook, à Telegram, quel que soit l'environnement, partager l'information. Et on ne connaît pas là où la mèche va mourir, et certainement la richesse va oui. Donc, en fait, de façon générale, pour ne pas m'en la parole, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci, merci beaucoup. Euh, J'aimerais répondre à la question du leader euh, dans le chat qui dit, euh, qui demande s'il va recevoir aussi des jetons binary X. Par exemple, s'il prend un pack de 100 dollars, il paye 10 dollars, est-ce qu'il sera euh, éligible? Alors, en réalité, leader, lorsque vous, vous, êtes, vous voulez savoir si vous êtes éligible pour recevoir ces jetons, la première chose à faire, d'accord, c'est de regarder les conditions que l'entreprise a mises sur pied pour que, pour savoir si vous remplissez ces conditions. Et si oui, alors vous pourrez recevoir les jetons euh, en question. L'entreprise a dit que ceux qui vont recevoir les jetons Binary X sont ceux qui auront payé depuis le 1er avril au 30 au moins 200 dollars durant cette période. Donc ça veut dire que je prends le cas directement pour tout le monde, même si vous avez payé un pack de 10 000 dollars en mars et que vous ne payez rien durant avril, sachez que vous n'aurez pas les jetons Binary X. Minimum 200 dollars durant la période du 1er avril au 30 avril. Là, vous aurez et que vous n'ayez aucun aéré à côté de cela, vous serez éligible pour recevoir les jetons binari X et les jetons E1. Ce qui veut dire que si vous avez payé 10 dollars, 7 vous avez un pack en cours, 7 vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'aéré, mais vous n'avez pas rempli la condition qui consiste à payer 200 dollars minimum durant le, de la période du 1er au 30 avril. Donc, voilà la réponse à votre question. Euh Stéphane euh, Oui, vas-y. Je voulais apporter une, une, une, une, une petite rectification. Oui. Euh, en fait, 200 dollars nous qualifient pour les NFT et voilà. Mais cependant, euh, il faudrait que nous ayons payé quelque chose du 1er au 20, je pense, et avec euh, n'ayant pas de, de mensualité en retard. Pour être qualifié pour les EWA et les Binary X. 200 dollars, c'est pour les jetons EWA, les, les NFT EWA. D'accord, donc, 100 euh, dollars, c'est pour NFT, EWA et Binary X, c'est ça? Oui, exact. D'accord. OK. Euh, je voulais, Et euh, vous voyez mon partage d'écran? Oui, nous voyons. Ok, quelqu'un a posé la question, il a dit « Salut Donatien, pouvez-vous revenir sur les 25% en payant un nouveau pack ?» Eh bien, supposons que vous êtes en train de vouloir payer un nouveau pack. La première des choses, vous choisissez votre paquet d'investissement. En fait, disons quand je dis « choisir », ça veut dire que vous préparez, par exemple, le paquet de 3 000 dollars. Euh, je ne vais pas revenir, euh, vous, on vous a parlé de ça. Le paquet de 3 dollars minimum que nous conseillons, euh, pour des raisons qu'on va vous donner en commentaire, peut-être après le partage ici, vous positionnez minimum 100 dollars dans votre compte personnel pour la première mensualité, si vous optez pour 30 mois. Et maintenant, ça, l'astuce, la, c'est comment, disons, je peux intituler ce, ce, ce, cet exposé, comment avoir 50 d'actions directement comme bonus en payant son paquet voilà, ça, si on peut donner un titre. Maintenant, comme je disais, vous choisissez le paquet le plus gros possible. 10 000 dollars serait l'idéal, si vous pouvez. Vous prenez, vous positionner votre première mensualité. Maintenant, vous venez dans DJU éducation, que voici dans le segment DJU éducation. Le premier cours, c'est comment devenir investisseur en capital risque. Vous cliquez sur « détails. ça va vous envoyer sur les principes du cours. Vous allez suivre le cours jusqu'à la fin. ces quatre modules. Après chaque module, vous voyez si je clique sur suivre le cours. Jusqu'à la fin, après quatre modules, les quatre modules là, quand vous aurez euh, parfaitement réussi à l'examen, il y a un petit questionnaire simple, hein, juste pour capter votre intention, que vous avez bien suivi. Et puis de toute façon, vous pouvez revenir en arrière, le re-suivre si vous avez mal suivi. Donc, dès que vous avez fini de le suivre, ça va déclencher un bonus de 25% qui sera directement accessible dans votre back-office. Nous allons voir cela. Euh, vous ne verrez pas les 25% affichés parce que le compte ici n'a pas encore suivi son cours. Mais il y aura, donc, euh, prenons le cas, nous avons parlé de 3000 dollars. Vous aurez donc ici directement comme bonus là bonus de 8,44 plus 25%, donc bonus de 25%, ce sera affiché en rouge là. Donc ce sera 147 873 actions plus 25% de ces actions là, vous-même faites le calcul. Maintenant, vous avez déjà par anticipation 25%, vous avez déjà par anticipation 25% que vous allez avoir d'office si vous terminez votre pack à temps bien sûr. Eh bien, maintenant, pour bénéficier encore d'un autre 25%, c'est que vous allez vous arranger d'une manière ou d'une autre à payer votre pack avant le délai imparti. Prenons le cas de celui-ci, le pack de 100 dollars qui est en train d'être payé sur ce compte-ci. Si. Vous voyez en bas, fermer le plan de versement plus tôt que prévu et obtenir un bonus de plus de 25 Ça, c'est en dehors de 25 offert par le suivi de, du coût en cas d'investissement en capital risque. Donc, supposons que la dernière mensualité doit être payée le 14 euh, octobre 2023. Par anticipation, par exemple, je paye. ceci. Je paye tout ceci, le 14,5 ou je ne sais pas moi, le 14,6. Avec ça, j'aurai encore un 25%. Ça fera 50%. Eh bien maintenant, si encore un autre pourcentage, si vous venez de vous inscrire et que vous avez, pendant les sept jours qui, précèdent, euh, qui, qui suivent votre inscription, vous avez acheté un pack, vous aurez encore un autre 25% de bienvenue. Ce 25% là s'affiche dès que vous vous inscrivez, vous êtes un nouveau partenaire, dans, dans un nouvel investisseur ou un nouvel utilisateur du, du back office du juge. Vous avez ces 25%. Donc au total, vous pouvez avoir 75% de bonus sur votre paquet d'actions. C'est pour cela qu'on vous demande donc, pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui, qui, qui, qui, qui veulent commencer à investir, de ne pas perdre ces 50% là sur les 100 dollars c'est pour cela que vous voyez que le compte-ci ne s'est pas hasardé à suivre son cours à perdre son cours pour les, le paquet de 100 dollars c'est parce qu'il certainement il se prépare que lorsqu'il va acheter un gros paquet d'investissement là il vient profiter de ce cours et il bénéficie de ces 25% et certainement il bagarre pour payer avant le délai imparti, son paquet et bénéficie encore d'un autre 25%. Donc, je pense que j'ai euh, euh, largement euh, répondu à cette question-là. Merci. Ok, ouais, ouais, merci aussi. Alors, je vais essayer d'envoyer avec une question dans le chat. Euh, il y a M. Euh, Adjaye Félix qui euh, dit que si la carte. Sa préoccupation concerne le cas YC pour trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici, chez nous, au Bénin, notre ancienne carte d'identité nationale de couleur jaune n'est plus d'actualité. Moi, j'ai une question. Quand vous dites « n'est plus d'actualité », je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça veut dire que quand vous marchez en route, vous montrez ça à une autorité, on vous dit que la carte, on dit que vous n'êtes pas identifiable ou bien, je ne comprends pas, ou bien ça veut dire que votre carte est périmée Ça, c'est ma première question. La deuxième, il dit « Ma question est celle de savoir… Si la carte CIP, bon, il a dit carte d'identité personnelle, est prise en compte. La carte d'identité personnelle, euh, non, le cas Y se fait avec un document officiel. Et je ne pense pas que vous allez me dire que dans le pays de Benin, il n'y a pas de carte d'identité officielle. Il y a même un récépissé d'identité officielle. Donc, si vous pouvez plus éclaircir un peu plus votre question... Voilà. Et par rapport à la question de savoir comment Diju paye euh, ses, ses partenaires, il faut savoir que les dividendes et les bonus d'affiliation sont versés sur le compte de partenariat, le compte affilié. Là, où vous avez vu, par exemple, 522 dollars sur le, la page que le leader Gérard a partagé. C'est là que tout arrive, les bonus d'affiliation ainsi que, euh, voilà, les bonus d'affiliation ainsi que les paiements des dividendes. C'est sur cette partie que ça arrive. Maintenant, pour retirer les fonds, vous allez à retirer les fonds. Tu peux cliquer dessus pour qu'ils voient. Maintenant, quand vous allez dans retirer les fonds, vous allez voir les différents moyens de paiement que l'entreprise a mis, a mis, a mis sur pied pour euh, les utilisateurs. Vous pouvez retirer donc votre argent qui est sur le compte affilié. Le minimum pour pouvoir faire le retrait, c'est 50 dollars. Vous pouvez retirer soit par USDT TRC 20, soit par perfect money. Pour l'instant, il n'y a pas encore de retrait par virement bancaire disponible. Voilà, c'est là, vous choisissez donc le, le portefeuille que vous voulez et vous retirez votre argent. Pour l'instant, il n'y a pas encore de paiement par virement bancaire. Ce qui est sûr que ça va arriver, mais pour l'instant, on utilise encore les crypto-monnaies pour les retraits. C'est très pratique. D'ailleurs, ce que j'aime bien sur les crypto-monnaies, c'est que vous n'avez de compte à rendre à personne. À personne. Parce que lorsque l'argent va commencer à arriver ici et que vous, vous allez, on va vous virer 2 millions, 3 millions, 10 millions. que Vous faites un retrait par virement bancaire. À la banque, on va vous poser des questions. Toujours, il y a toujours des questions. Il y a toujours des questions. Vous devez expliquer. Alors que la crypto-monnaie est très pratique, où que vous soyez, à n'importe quel moment, vous retirez votre argent sans avoir besoin de explications à qui que ce soit. Donc, le minimum pour faire le retrait, c'est 50 dollars. Vous voyez, lorsque si vous retirez 50 dollars, les frais, les frais, les commissions du système, c'est 1 dollar. Donc, vous allez recevoir 41 dollars. Quel que soit le montant les commissions du système, c'est 1 dollar de frais. Ça, c'est les frais de transaction de la blockchain Tron. Ce n'est pas 18 qui reste avec. Le voilà. même, un instant, ce sera toujours à 1 dollar. Ça, c'est même si c'est 10 000 dollars, un instant, pour que ma connexion se stabilise. Oui, on voit bien. Oui. Donc, euh, ça s'est stabilisé. Il y le, a le leader Jonas Brou qui a une question, je crois. Il vient de la main levée. Oui, oui, oui, effectivement. Oui. Allez-y. D'accord. Merci, merci pour cette brillante euh, présentation. Merci. Euh, ma question est la suivante. Euh, J'aimerais parler un peu de binaris. À part, euh, à part les snapshots euh, auxquels nous participons et nous sommes récompensés après, est-ce qu'avec Diju, il y a une autre manière ou une autre façon de nous permettre d'investir ou de participer aux différentes ventes Je veux Oui. Oui, bien évidemment. Euh, a lancé, a lancé le 25, je crois que c'était le 25 mars, ou le 26 mars, la vente de sa première maison à Bali. Tout le monde avait la possibilité d'aller se connecter sur leur places de marché, sur leur marketplace pour pouvoir acheter, pour pouvoir acheter une partie de la maison. Avec un minimum de 50 dollars, vous avez un token de la maison. Tout le monde, tout, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez actionnaire à 18 c'est une autre source de revenus que vous aurez pu aller créer comme ça, en fait. Effectivement. Voilà. Donc, lorsqu'ils vont lancer le deuxième, la deuxième maison, vous, vous saurez, Diju va encore nous l'annoncer pour que celui qui veut acheter, aller acheter, va acheter, parce que de toute façon, euh, en étant actionnaire à Diju, nous sommes déjà compliqués de, de ça aussi. Mais ça n'empêche pas que vous ayez là, vous alliez là-bas et vous fassiez encore une autre source de revenus. Voilà. D'accord, bien. Merci. C'est gentil. D'accord, pas de quoi. Voilà, il y a un leader qui dit qu'il pense bien que demain, il va effectuer son premier paiement par tempérament. Ok, euh, Gérard, tu vas encore. je rappelle juste au leader que de retenir bien ce que j'ai dit et d'appliquer cela pour bénéficier des 50%. Oui, okay. maintenant, je, pour, tu disais. Oui, il dit, j'aimerais bien faire demain matin mon premier paiement. Est-ce que quelqu'un peut vous montrer la procédure directe? Euh, D'accord. Euh, je... C'est qui, l'on qui pose la question? C'est euh, que demain... Bati. C'est Bati. Oui, Bati. Bon, je vais lui demander euh, quel moyen de paiement il dispose en sa possession. Il a une carte Visa. Il a un système de paiement Perfect Money. Bon, ben en attendant, je vais afficher donc, c'est dans ici. Voilà, on clique dans Action du jeu Compte personnel. On va aller dans le compte personnel. On il, va a dit, voir. il a dit USDT TRC20. Voilà, c'est même le en meilleur fait. système de paiement. Donc, supposons si que vous avez pris le pack de 3000 dollars que nous conseillons. Vous voyez, dans le système de paiement, vous voyez, vous avez plusieurs systèmes de paiement. Prenons le cas. Nous avons TRC20, TRC20. On a mis le montant ici. On commence par le montant. On met là 100 dollars. Puis, on vient ensuite cliquer sur USDT TRC20. Vous voyez, là, ça a présélectionné. Et on descend. Plus bas, il y a payé. Et on voit montant en devise, sans USDT. Là, on a le montant là, sans USDT. Eh bien, si je clique sur payer, on va voir ce qui se passe. Vous attendez. Voilà, ça va vous donner un QR code que vous pouvez flasher avec votre téléphone pour payer si vous êtes sur PC ou alors vous copiez l'adresse qui a été générée vous copiez cette adresse, voilà, ou vous sélectionnez, là, vous cliquez sur copier, ou vous copiez simplement l'adresse, ou vous la partagez. Si, par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui doit approvisionner votre compte, dans le cas où peut-être vous avez l'espèce du franc CFA, notamment, et que la personne vous dit, OK, envoyez-moi votre adresse TRC20, peut-être quelqu'un qui n'a pas de compte d'IJU, il vous dit, envoyez-moi votre adresse TRC20, vous achetez des dollars, par exemple, vous cliquez là simplement et il va approvisionner votre, votre compte. Parfois, ça évite les, les frais supplémentaires. Par exemple, au lieu que vous êtes en train d'acheter les USDT chez quelqu'un, vous lui donnez d'abord l'adresse de votre wallet. Ça va arriver dans votre wallet. Et puis pour virer ici, là, ça va encore vous couper d'autres frais d'un de, de, dollar. Et parfois, attention, parfois on peut approvisionner votre wallet. Et au moment de virer, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas les troncs. Puisque TRC20, c'est la blockchain tronc. Donc, il faut avoir au moins un dollar de poussière de tronc pour que la transaction puisse passer. Donc, faites très attention. Le mieux, donc, si vous êtes en train d'acheter des USDT chez quelqu'un, vous générez l'adresse et vous la lui communiquez simplement. Il va virer directement. Ça va apparaître dans le compte personnel. Mais si vous approvisionnez vous-même au travers de votre wallet ou d'un échangeur, vous copiez dans l'adresse ici. Vous voyez, l'adresse a été copiée. Et maintenant, vous allez dans votre échangeur ou votre Wallet, vous envoyez les fonds à cette adresse-là. Les fonds vont venir se positionner dans le compte personnel. Et si vous avez activé votre bot personnel Telegram, avant même d'entrer dans Merci. votre compte pour voir les fonds, le bot personnel va vous signaler, va d'abord détecter le transfert et va vous dire que... Euh, un montant de 100 dollars est en cours de, de, de traitement et va vous envoyer une deuxième notification quand l'argent sera déjà dans votre compte pour vous dire que 100 dollars a été effectivement viré dans votre compte et là vous pouvez par paracoussy cliquer donc sur cet argent et cliquer sur paiement par compte ça va vous envoyer directement dans votre, dans votre espace d'achat des comptes de, de, de compte pour payer un tempérament, payer un tempérament dans ce cas-ci pour acheter un paquet, un nouveau paquet d'investissement. Donc voilà un peu comment euh, l'approvisionnement se passe. Et bien maintenant, pour ceux qui ont du Bitcoin, c'est pareil. Ici-là, je vais rentrer. Ça, c'était juste pour euh, euh, montrer l'exemple. Même procédure, vous cliquez sur le Bitcoin. Après avoir a le montant, bien sûr. Et puis vous allez là-bas, vous payez avec du Bitcoin. Si ce n'est pas Visa, carte Visa prépaie ou Mastercard, vous cliquez sur Visa à travers, c'est le premier Visa, ce n'est pas le deuxième Visa à travers payeur Le premier Visa, c'est à travers de Merck. Vous cliquez là-bas et puis vous allez suivre les instructions pour payer, pour faire votre paiement. Donc, et je pense que j'ai répondu à cette question. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, la chose à retenir ici, c'est que quand vous faites le paiement, envoyez le montant qu'on vous a demandé en, prenant, en tenant en compte les frais des transactions. Donc, si c'est 100 dollars, sachez que si vous êtes sur un échangeur, il va falloir 100 dollars plus les frais que vous allez envoyer avant que ça parte. Voilà. Donc, euh, voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que euh, on va pouvoir euh, terminer. Gérard, tu peux me mettre encore haute là, s'il te plaît. D'accord. Un instant. Je veux partager quelque chose. Oui, leader, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, je ne sais pas si la, pers la personne qui vous a parlé du projet, est-ce que la personne est ici euh dans ce forum. Vous êtes dans quel pays? Vous pouvez ouvrir votre, votre micro et parler directement. On peut-être qu'il a des problèmes avec... Je, je suis du Togo. Ah d'accord. D'accord. Euh... Mais la personne qui m'a, la personne qui invité, je l'ai eu sur Telegram, je pense. Donc sa messagerie plutôt n'est pas accessible. D'accord. Je vous laisse mon contact là dans le, le, le chat. Vous allez, euh, vous me, vous me laissez un message et on va pouvoir gérer ça demain. Si vous avez d'aller. Ok. Discours, ça me ok, d'accord ne doit pas être c'est pas un souci. J'espère okay, que vous avez déjà vérifié votre compte. Ça veut dire remplir toutes les informations de profil dans votre compte. Tout tout est ok. D'accord. Ok bon. j'ai vu j'ai vu le numéro. Tout est ok. Ouais, c'est euh, mon WhatsApp. Je pense même que l'utilisateur est voilà l'utilisateur vérifiait le numéro de téléphone également. Hmm. D'accord. Bon, euh, par rapport au leader qui dit qu'il euh, qu y a un problème avec la carte. Attends, je ne sais pas, c'est la même personne. Non, non, non, non. Ah, D'accord. La... Bon, vous dites que la carte n'est plus d'actualité. C'est qui est qu sûr qu'il y a une carte Il n'y a pas une carte d'identité officielle que l'État reconnaît au Bénin actuellement. Parce que c'est ça. S'il y a, hein, utilisez-la. Si vous ne l'avez pas, il va falloir l'établir. Lorsqu'elle sera prête, vous faites votre KYC. Sinon, vous pouvez aussi vous donner la possibilité de faire aussi le passeport. Ça va, avec ça, ça, va, ça passe partout. Donc, surtout, que le, surtout que le KYC n'est pas obligatoire pour le moment. Pour le moment, voilà. Donc, Donc euh, ça vous laisse le temps de, faire, de vous mettre en règle. Quoi. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'il y a une pièce d'identité officielle reconnue par, par l'État que vous pouvez utiliser. Oui, Julien, Stéphane. Stéphane Flash. Oui, bonsoir à tous. Ouais, euh, J'espère que vous allez tous bien. Ouais, Et ouais. Je remercie l'idée à Gérard pour cette brillante présentation. Ah, je parle de donation Gérard, puisque dans le contexte <rire> Déjà, ouais. mais c'est également pour ajouter un plus sur l'inquiétude de ce leader du Bénin. Puisque mm -hmm. euh, actuellement, nous courons déjà tous, même au Cameroun, les anciennes cartes sont rejetées dans plusieurs nouveaux systèmes. Donc On ne reconnaît, on ne reconnaît plus les cartes, de, les premières cartes qui ont maintenant, ce sont les cartes biométriques. Puisque j'ai essayé de parcourir de nombreux sites qui demandaient cela, et lorsque j'utilisais mon ancienne carte, on les rejetait automatiquement. Et ça montrait une catégorie de cartes à adapter. Et cela montrait, parlait plutôt des cartes biométriques qui sont sorties récemment. Ouais. Donc j'étais plutôt obligé de partir par le passeport ou le permis pour procéder à la vérification. Donc ça peut être également le même cas que ce notre partenaire du Bénin. Donc, ça veut donc dire que il peut, il, s'il n'a pas encore une carte biométrique, ou bien euh, oui. il, il, peut, il peut utiliser. De toutes les façons, parce oui. oui. que la oui. personne qui a la moto doit être à l'intérieur. Oh là là. De, de toutes les façons, leader, merci bien pour ton intervention. Ça permet, ça, ça, ça permet au leader à dire que, Je laisse. Que, il peut utiliser ce qu'il a. Il peut, là, la CIP, là, il va envoyé des quatre identités personnelles Utilisez-la. Si ça ne passe pas et qu'on vous dit que la carte n'est pas acceptée, il faut savoir donc qu'il vous faudra une carte biométrique. C'est aussi simple que ça. Ce qui est sûr que le, le, le recommencement, euh, vous pouvez recommencer sans problème. Ce n'est pas comme si si on refuse la carte la première fois, vous ne pourrez pas refaire une deuxième fois. Pas. Essayez avec la carte CIP. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas on vous dit que la carte n'est pas acceptable, il faut savoir qu'il vous faut une carte biométrique ou bien un passeport. C'est ça. Euh, avant de nous laisser, donc, euh, nous vous demandons clairement de rejoindre l'écosystème l'écosystème de DigiU. Rejoignez l'écosystème de DigiU parce que euh, pour pouvoir nous résumer et pouvoir nous séparer, euh, au départ, nous pensions être en mesure de verser les dividendes, yeah, what's les dividendes à nos investisseurs seulement trois ans après le lancement de l'entreprise, mais cela s'est produit dès notre première année d'existence. Dans notre équipe, il y a des développeurs professionnels que nous avons et des spécialistes de chez Google, inch, Mail, sophie etc. Wow. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité de rejoindre DigiU parce qu'avec DigiU, nous gagnons déjà. Bonjour. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Ça a permis de, de, réveiller, <rire> de réveiller tous les savoirs qui étaient enfouis et qui dormaient. Et J'espère que la prochaine fois, nous allons rempli la salle. Euh, la salle est faite pour 100 personnes. 100 personnes et nous avons atteint à peine 20 personnes aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, nous viendrons avec d'autres personnes et qu'ensemble, nous pourrons euh, détacher de fond en comble le projet et permettre à tout le monde de pouvoir se décider et se lancer. Merci, leader Adjaï, pour euh, ton message. Merci à tout le monde et rendez-vous euh, dimanche prochain, je crois. De toutes les façons, nous vous enverrons euh, les notifications dans les différents forums afin que vous sachiez quand est-ce que notre prochaine réunion aura lieu, soit dimanche prochain, soit dimanche prochain. Merci, portez-vous bien.